Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice. Calque permet de faire défiler les colonnes ou les lignes via les ascenseurs ou la molette de la souris. Notez que le défilement ne modifie pas la sélection comme le montre la zone de nom et la barre de saisie, la barre de formule. Depuis la version 5.3, Calc gère également la fonction arrêt du défilement, présente sur la plupart des claviers avec une touche dédiée, à art, def ou arrêt des fils, comme sur ce clavier visuel. On trouve aussi le nom anglais scroll. Cette fonction est aussi souvent combinée avec une autre fonction et accessible par exemple en combinant une touche Fn fonction et une autre touche, par exemple le verrouillage du pavé numérique. La touche permet de basculer deux états, activés ou désactivés. Par défaut, l'état est désactivé et dans Calque, les touches de direction changent la sélection. Quand la touche est activée, les touches de direction permettent de se déplacer dans la feuille et donc d'en visualiser d'autres parties sans bouger le curseur dans la cellule sélectionnée.